en nous envoyant un, un mail à l'adresse euh, qui s'affiche. N'oubliez pas les vidéos de la semaine et puis euh, le live du mardi soir où on se retrouve tous pour échanger. Musique Sagittaire et ascendants Sagittaire, dans votre horoscope de ce mois d'octobre, ils perdent plutôt des bonnes choses. Hein, euh, c'est euh, disons un climat qui est géré par euh, le Soleil en Balance, et euh, le Soleil va rester en Balance jusqu'au 23, donc c'est quand même une grande partie du mois euh, qui va être euh, sous euh, l'égide d'un Soleil qui valorise tout ce qui est vos projets. Hein. Il y a deux domaines importants hein, euh, qui sont gérés par la Balance, ce sont donc vos projets, tout ce que vous, vous avez euh, les idées que vous pouvez avoir, que vous les concrétisiez ou non, hein, ça peut être parfois un petit peu utopique, pas réalisable, etc. Mais bon, vous avez beaucoup d'idées hein, pendant cette période balance, et en général plutôt des bonnes idées. Mais euh, il n'y a pas que ça, il y a aussi les relations amicales et les relations professionnelles et vous êtes des personnes, en général, qui savent se faire des réseaux euh, relationnels et c'est très important le réseau hein, pour évoluer professionnellement. Mais quelle que soit euh, votre profession, si vous vous faites des alliés, c'est toujours plus facile que d'être en bisbille avec tout le monde, hein, comme pourrait l'être par exemple le Scorpion hein, euh, euh, ou euh, le Capricorne. Mais vous, vous êtes pris en sandwich entre ces deux signes, et vous êtes le signe le plus ouvert, le plus optimiste, le plus facile avec, euh, avec qui se devenir ami. Hein? Donc vous vous faites facilement des relations et c'est dû à la place de la balance dans votre thème. Hein? Alors ce soleil euh, en balance va éclairer donc euh, les relations que vous pouvez vous faire, hein, les nouvelles même relations que vous pouvez vous faire, euh, ou euh, bon, celles que vous avez déjà et qui pourraient vous être utiles justement si vous avez un projet à mettre en place ou si vous avez besoin d'une aide quelconque pour un problème, bon, euh, le Sagittaire a eu peut-être des problèmes administratifs ou juridiques cette année, donc euh, et là c'est en train de se terminer puisque Jupiter vous quittera au mois de décembre. Donc euh, bon, là peut-être que le concours euh, d'un avocat, d'une personne spécialisée, hein, puisque nous sommes aussi dans ce domaine-là avec la Balance, eh bien, peut vous être très utile. Disons qu'il y a une notion euh, chez vous, soit de vous rendre utile à vos amis euh, ou à vos alliés, soit que eux vous soient utiles pour aller plus loin. En ce qui concerne votre quotidien avec Mercure euh, pour le gérer, eh bien Mercure devance le soleil et se trouve déjà euh, en Scorpion, donc dans l'ombre de votre signe. Et euh, ma foi, c'est pas excellent si vous êtes de ceux qui aiment raisonner euh, froidement, euh, logiquement, euh, et que vous construisez vos raisonnements, euh, bon comme c'est souvent le cas hein, chez le Sagittaire, là mer avec Mercure en Scorpion vous serez un petit peu désorganisé <rire> au niveau de la pensée, parce qu'il y a des émotions qui vont s'en mêler, parce qu'il y a l'intuition qui va euh, prendre le pas peut-être sur le raisonnement, et que vous n'avez pas l'habitude trop euh, d'écouter votre intuition ou, ou votre instinct. Euh, donc c'est le petit conseil du mois écoutez euh, votre euh, euh, ce que vos sens vont capter, parce que à mon avis, ça vous sera beaucoup plus utile que euh, tous, les tous les raisonnements euh, de la Terre. Euh, il peut y avoir aussi une embrouille, hein, avec Mercure en Scorpion, on le sait, le Scorpion il aime les embrouilles, euh, parce qu'il est très fort pour les démêler. Hein. Euh, mais vous n'êtes pas Scorpion. Donc il y aura le côté embrouille, mais pour le démêler, ça va être un petit peu difficile. En tout cas, euh, ce qu'on peut dire, c'est que euh, cette embrouille, ça peut être... bon. Mercure va représenter la personne avec qui vous serez embrouillé, donc ça peut être un jeune, ça peut être l'un de vos ados, mais ça peut aussi être un frère ou une sœur, hein, quelqu'un de proche, euh, avec qui euh, bon vous ne serez pas d'accord sur un sujet, ou alors vous estimerez que cette personne vous a mal parlé, euh, qu'il y a eu euh, euh, un comportement euh, négligent de sa part et... Euh, bon, vous n'oserez pas lui dire, c'est pas que vous n'oserez pas, c'est que qu'avec mercure en scorpion, euh, on garde pour soi hein, très souvent. Donc... Euh, vous aurez beau vouloir garder pour vous, il y a un moment ou un autre, ça, ça ressortira parce que, bon, vous ne pour, vous, vous pourrez pas garder euh, euh, ce que vous ressentez pour vous. En ce qui concerne vos sentiments, chers amis euh, du Sagittaire, là vous serez plutôt content étant donné que Vénus va se trouver euh, en balance, en tout cas en début de mois, hein? Euh, et c'est le 3e décan qui sera très très très content parce qu'elle va être conjointe à Jupiter et vraiment ça peut correspondre à une réponse, à quelque chose qui va vous apporter une détente formidable. Euh, bon, ce sera un moment fort. Hein. Puis à partir du 8, Vénus sera elle aussi en Scorpion comme Mercure. Et donc bah, pareil, vos sentiments euh, vous serez plus plus du tout dans, dans, un, dans votre zone de confort, hein, vous serez dans quelque chose de, ma foi, une relation que vous voudrez garder secrète, ou que euh, l'autre voudra garder secrète parce que peut-être euh, euh, la personne ne sera pas libre, euh, ou alors vous serez dans quelque chose de complètement virtuel. Hein ça n'est pas impossible que vous flashiez sur quelqu'un que, qui ne sait absolument pas que vous existez ou qui ne fait pas attention à vous. Euh, bon, Je sais bien que ce pas dans votre nature, mais ça arrive. Et donc, euh, bon, Vénus euh, étant rapide, heureusement ça ne durera pas, vous ne resterez pas fixé sur une personne dont vous savez que euh, elle ne s'intéresse pas à vous. Hein. Euh, mais bon, le temps de quelques jours, vous rêverez à cette personne, euh, vous vous ferez des petits films dans votre tête et ma foi, bah, ce ne sera pas si désagréable que ça. Hein? Euh, le virtuel est parfois beau, même beaucoup plus agréable que le, que le réel. En ce qui concerne le réel, il va falloir attendre que Vénus soit chez vous, là ce sera sympa, hein? ce sera le mois prochain. Euh, et là vos amours prendront une autre dimension, une dimension beaucoup plus réelle, beaucoup plus concrète. Mais avec donc Vénus en Scorpion euh, tout le mois, il euh, n'y aura pas vraiment de concrétisation euh, de quoi que ce soit, même si vous rencontrez quelqu'un, hein, il faudra attendre le mois prochain. Côté forme, bien entendu c'est Mars qui gère tout ça, et Mars, euh, quelle chance, va être elle aussi en Balance. Donc euh, vous aurez la forme, hein, ça c'est sûr, et euh, ça va vous permettre d'affronter euh, euh, disons euh, tout ce qui est projet, tout ce qui est travail en équipe, tout ce qui est euh, euh, volontariat même, hein, travail volontaire, euh, avec beaucoup d'aisance euh, et euh, surtout avec l'énergie qu'il faut euh, pour aller au bout euh, de ce que vous allez entreprendre. Parce qu'avec les planètes en scorpion, euh, vous n'allez pas forcément au bout, hein, euh, parce que vous bon, vous découragez en cours de route ou parce que vous, vous prenez conscience en cours de route que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Hein. Et là on parle de mercure et de vénus hein, surtout. Mais bon, en ce qui concerne Mars, donc ça va peut-être vous permettre d'éviter certaines erreurs que pourraient vous faire faire Mercure euh, et Vénus, euh, parce que vous serez quand même euh, disons dans une énergie très positive, et que euh, peut-être que vous aurez quelqu'un à côté de vous, hein, représenté par Mars, qui va vous pousser un petit peu à réfléchir différemment, hein, ou euh, à prendre les choses en main de manière à ne pas rester passif euh, euh, face à une relation où il ne se passe rien, où vous attendez, où vous êtes euh, vous voyez euh, pas du tout dans votre euh, mood, dans votre humeur euh, habituelle. Euh, en ce qui concerne euh, la santé à proprement parler, il n'y a pas de souci avec Mars, hein, euh, mais peut-être avec Mercure pourriez somatiser. Euh, mais bon, Mars pareil, hein, là vous remettra les, les idées à l'endroit et... Enfin c'est quelqu'un à côté de vous hein, qui vous remettra les idées à l'endroit et, et qui vous dira euh, attention, tu délires peut-être un petit peu là.